Salut Eline, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à une interview. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de GAPFLE Bah oui, euh, je m'appelle Eline, j'ai 14 ans, j'ai euh, une soeur qui s'appelle Zoé et qui a 16 ans, je fais de l'équitation. Tu habites où Dans quelle ville Dans quel type de logement euh, euh, J'ai une maison en Boise et j'ai jamais déménagé, j'ai toujours habité en Boise et donc je suis née en Boise. Donc ça fait 14 ans que je vis en Boise, et voilà, j'aime bien ma ville. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ta ville J'aime bien bah, parce que c'est pas trop grand, et du coup on perd pas trop, et puis euh, c'est pas comme Paris par exemple, où il y a vachement de pollution, tout ça, et là c'est bien parce que c'est une petite ville et c'est assez vert quand même, et voilà, c'est euh, bien. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais On peut se douter comme tu as 14 ans, mais dis-le nous bah, Je suis au collège André Malraux de Amboise. Et euh, là, je suis en troisième et je vais passer euh, au lycée. Donc, je pense que je vais aller à Léonard de Vinci, le lycée de Amboise. À la fin de l'année, comme tu es en troisième, il y a quand même un événement spécial. Ouais, donc j'ai passé le Brevet. Là, j'ai passé le Brevet blanc il y a une semaine. Ça s'est pas trop mal passé, donc je pense que ça va aller. Donc c'est assez rassurant déjà. Ouais, pas trop d'inquiétude. Mmh. Bonne Je continuation de l'année la de troisième, merci. Merci.